Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Bon voilà, c'est la sécheresse, hein, la vraie sécheresse. Je pense que les vraies pluies significatives, euh, les dernières qu'on a eues ici, remontent à... Enfin, euh, c'est c'est même plus en semaine, on peut compter quelques mois en arrière. Hein, ça, ça commence vraiment à être très, très, très préoccupant. Et donc, euh, voilà, pour ma part, ce sont les carottes euh, en particulier qui sont en train d'en souffrir, euh, vraiment. Donc euh, celles qui étaient déjà levées sont en train de sécher. Je vais vous montrer ça de manière plus, plus proche, hein, plus en détail. Et euh, d'autres carottes euh, par ailleurs que j'ai pu euh, semer, euh, Purple haze par exemple, ou, ou enfin d'autres variétés de, de carottes comme ça, un peu colorées au demeurant, euh, sur lesquelles j'avais j'avais placé un peu d'espoir, et eh bien n'ont pas démarré du tout. Hein. Donc euh, voilà. Euh, L'idée. Euh, Malgré tout, c'est pas de subvenir aux besoins en eau de, de ces plantes-là, et au final d'avoir des carottes qui vont nous coûter huit euh, ou 10 fois le, leur prix, quoi, hein, pas Tellement on aura arrosé. Hein, c'est pas ça l'idée. Hein. Donc, euh, je fais le choix de les sacrifier euh, sans, sans trop de difficultés Tant pis, hein, ce sera pas une année à carottes. Euh, euh, voilà. D'un autre côté, on a récolté pas mal de, de petits pois. Euh, C'était, qui était vraiment excellent, d'ailleurs. Les courgettes commencent à bien à bien donner aussi. On a les premières qui arrivent là, et puis les autres qui sont pleines de promesses. Euh, les choux euh, se forment bien, euh, pommes correctement, les haricots verts sont pas mal non plus. Il y a des tomates un peu partout euh, dans la serre. Et puis il y a cette fameuse courge euh, courgette euh, mystère euh, dont on a parlé la dernière fois. Je vais vous remontrer euh, euh, une photo du fruit qui est en train de se former. Euh, euh, voilà, ça, ça vous aidera un petit peu peut-être à déterminer de quoi il s'agit exactement. Ce que je vais faire également aujourd'hui c'est que je vais arracher l'ail qui est derrière moi là bas je crois que là c'est bon on voit que c'est un peu en train de jaunir en fait c'est attaqué par la rouille tout doucement et puis le feuillage est en train de mourir quoi donc je pense qu'il est temps on va récolter ces ailes là encore les, les cailleux ont l'air plutôt euh, plutôt de gros volumes, de gros calibre et euh, ça semble là aussi euh, plein de promesses on verra bien hein. euh, et on replantera euh, à la place de, de ces tailles euh, quelques betteraves jaunes euh, qui sont paraît-il vraiment excellentes, Alors, moi je suis assez amateur de betteraves rouges a priori elles seraient encore meilleures euh, on remettra aussi quelques choux de Bruxelles. Il me reste quelques plants et puis un peu de salade. Hein, voilà. Bon, je vais éviter de remettre des poireaux là où il y avait euh, où il y avait cette ail planté. On trouvera bien une place euh, par ailleurs pour planter nos quelques 300 je pense euh, petits plants de poireaux. Euh, euh, voilà dans les jours qui viennent. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. C'est de l'ail qui conviendra évidemment de laisser sécher. Euh, alors, peut-être pas ici sur place, parce que je ne vais pas laisser traîner la rouille sur le potager, puis comme on veut réinvestir la place pour autre chose. Euh, mais on va les laisser sécher quand même sur le sol, euh, dans la cour de la maison, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Elles n'ont pas toutes la même force, mais globalement, ça semble plutôt réussi. Alors clairement, ce qui nous conduit aussi à prendre cette décision d'arracher l'ail, en plus de, du problème de rouille, et euh, eh bien c'est qu'on a vu euh, que l'ail de notre copain à côté avait été arraché également et euh, du haut de notre méconnaissance on agit un petit peu par, par mimétisme hein, tout simplement mais bon en les arrachant là, je constate que c'est effectivement euh, très différent des, des petits cailloux que j'avais plantés euh, euh, à la fin de l'hiver dernier quoi. voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout, mais bon, ils sont pas encore euh, de la taille de, de ce qu'on peut retrouver chez nos oignons, par exemple, qui pour certains font déjà la taille d'une grosse orange, on va dire. Hein. Euh, C'est même euh, à se demander si, euh, sur le plan gustatif euh, culinaire, ça va encore être intéressant d'avoir des, des oignons de cette taille-là. Bon, on verra bien en temps voulu. Voilà, donc on va voir un peu comment on continue de gérer cette sécheresse. Euh, il est vraiment temps qu'il pleuve, hein. on a de l'eau dans le ciel, mais ça ne veut pas tomber. Euh, et c'est comme ça depuis un moment. Puis il y a ce vent aussi, qui est lui aussi très, très asséchant finalement. Ça c'est aussi un problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je ne voudrais pas vous quitter quand même, sans vous remercier vraiment, pour les très nombreuses interventions. Euh, généralement, quand... Quand je poste une vidéo derrière j'ai un certain nombre de, de remarques, de conseils, euh, enfin de, voilà, euh, de, de remarques constructives, euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent derrière. Euh, alors, pas toujours, euh, parfois un peu contradictoire les unes avec les autres. J'essaye de, de, de faire un peu avec tout. Euh, en tout cas, c'est super de, de prendre le temps, hein, euh, de, de produire ces, ces considérations, ces avis, etc., et, et, et de venir nous les écrire sous les vidéos. Merci pour ça, quoi. Hein, vraiment, euh, en démarrant, euh, en démarrant un peu ce projet, on s'imaginait pas que ça serait aussi euh, enfin euh, qu'on serait autant dans l'échange finalement euh, à, avec tous ces jardiniers qu'on ne connaît pas quoi. Voilà. Donc euh, c'est quelque chose que je voulais euh, voilà, préciser et pour laquelle je voulais vraiment vous remercier. Voilà, c'est fait. Je vous dis donc cette fois à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao